Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter deux entités qui vont ensemble de manière assez évidente, MP Music Player Controller et MP Media Picker Controller. MP Music Player Controller, c'est l'entité qui va vous permettre de gérer une liste de morceaux, en particulier de les jouer, de les exécuter, et vous allez récupérer ces morceaux via des requêtes de sélection. Et MP Media Picker Controller va, lui, vous faire l'accès à la bibliothèque de morceaux à la manière de l'appareil photo, de la bibliothèque d'image et du cardinal Voilà, donc on pourrait dire que ça, c'est gérer un ensemble de morceaux peu l'équivalent d'un un lecteur de disque euh, quelque chose. Euh, ces morceaux vous pouvez les construire de différentes manières. Et puis ici j'ai par contre l'accès explicite où je vais sélectionner un ou plusieurs morceaux dans la bibliothèque. On peut dire que c'est le jukebox pour ceux qui savent encore ce que c'est. Alors il y a différentes étapes et dans un MP Music Player Controller, il y a d'abord un l'aspect préparation. Donc, vous avez deux manières de construire un MP Music Player Controller euh, avec deux méthodes sur des méthodes de classe en Objective-C. Euh, je ne sais pas quel statut elles ont en Swift, il faudrait regarder. Mais l'idée, c'est qu'en en fait, elles vont avoir le même comportement. La différence principale, c'est que le Application Music Player est lié à l'application. Et donc, par conséquent, le contexte est celui de l'application. Tandis que le système Music Player est plus lié à la partie iPod de votre terminal. C'est- à-dire qu'en fait, vous allez par exemple travailler à partir du morceau courant euh, de, qui est défini euh, sur euh, cette application, sur le dernier que vous avez utilisé par exemple, etc etc. Donc voilà la différence euh, principale. Et puis ensuite, euh, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez créé, vous avez activé, euh, ce MP Music Player Controller. Vous allez devoir le remplir avec des morceaux. Donc vous allez faire un truc qui s'appelle Set with Query et vous allez construire une requête. Donc Là, vous avez quelques requêtes types. Là, je récupère la liste des albums. Là, je récupère la euh, liste des artistes. Là, je récupère la liste des chansons et là, je récupère des playlists. Et donc, vous pouvez évidemment euh, raffiner euh, ces requêtes plutôt que de tout récupérer. Euh, vous pouvez euh, également construire euh, la requête à partir de requêtes sur des collections et donc vous avez ici set with item collection si vous avez déjà défini euh, des collections et que vous savez vous repérer dedans donc le paramètre est de type mp media item collection la sélection bien évidemment est possible au sein des collections au sein des albums au sein de A en utilisant ce qu'on appelle les prédicats de filtrage et là je vous renvoie au fantastic manual. Ensuite le music player controller va vous permettre de contrôler la lecture. Donc vous avez d'abord des méthodes de contrôle qui vont vous permettre de passer au prochain élément de la liste de revenir au précédent élément de la liste ou de revenir carrément au début de la liste. Donc vous voyez le mp music player controller il va gérer un ensemble de morceaux dans son intégralité. Et puis derrière vous êtes associé à un protocole MP media playback qui vous permet de gérer le démarrage, la pause, l'arrêt, de vous donner le temps de lecture courant qui vous permet de lancer euh, une avance rapide ou un recul rapide euh, et puis qui vous permet de bloquer euh, une avance ou un recul rapide. Ensuite vous avez un suivi de la lecture, Donc dans le MP Music Player Controller vous avez intérêt à garder une référence vers cette entité là, et eh bien vous avez l'information sur via l'attribut qui vous donne le nom de l'élément que vous jouez, enfin, que vous écoutez. Euh, ensuite il peut vous donner également l'index, c'est à dire le numéro dans la liste, hein. ça commence je pense à 0, et puis vous allez jusqu'au dernier élément, et puis il peut vous donner l'état euh, du jeu, euh, donc on va le regarder, ici vous les avez en objectif C, là, vous les vous avez en Swift. donc c'est arrêté, en train de jouer, euh, en suspension, enfin suspendu, interrompu, euh, en avance rapide, en retour rapide, et puis vous avez le shuffle mode, le shuffle mode, eh bien en fait, savoir dans quel mode il est, donc par défaut, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je pense que c'est off par défaut, il faudrait essayer. Off, il n'y a pas de lecture aléatoire, par chanson ou par album. Et puis vous avez également le mode de répétition, par défaut, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je pense que c'est non, il n'y en a pas. Un, je répète le morceau N fois, ou all, je répète la liste N fois. Vous avez également un certain nombre de notifications. Donc vous pouvez les activer ou désactiver. Devenir assez classique. Begin Gerating Playback Notification, end gerating Playback Notification. Et les notifications qui sont utilisables. Donc en fait, ça se traite comme des notifications classiques. On a vu un minimum de notifications quand on a parlé de UI Device. Donc vous savez euh, comment vous en sortir. Vous avez ici Music, Player Controller, Playback State, did Notification. Je pense qu'il est plus court en Swift. Euh, vous avez euh, le le playing item did e change notification quand vous changez de morceau et vous avez ici le volume did e change notification quand le volume a changé quand vous l'avez généralement changé vers un bouton extérieur d'accord et le state c'est quand vous passez je pense de pause à marche stop etc etc. et puis euh, ben, ça s'utilise exactement de la même manière que ce qu'on a vu avec UI device euh, vous ajoutez un observateur vous dites que je veux récupérer telle notification et je veux renvoyer vers telle méthode et telle, euh, de telle classe. Voilà, et évidemment, ça passe par le son de notification de la même manière que vous gériez des notifications sur UI Device. Donc là, vous êtes blindé. Le guide de survie vous suffit largement. Bien évidemment, euh, vous pouvez également récupérer la liste des morceaux hein, via un picker contrôleur qui va là, par contre, présenter la bibliothèque de morceaux à l'usager. Donc, il y a une lecture où vous le récupérez de façon euh, implicite et puis une lecture où vous le récupérez en présentant euh, la bibliothèque euh, de morceaux. Donc, c'est le forcément classique d'un picker. On a vu ça avec tout ce qui est euh, photo et en particulier navigation dans la bibliothèque de photos, avec euh, les euh, le carré d'adresse. Donc, on va rester dans cette philosophie là. Vous l'initialisez. Vous pouvez le particulariser via différents attributs. Hello picking multiple items. Si je peux sélectionner plusieurs morceaux qui sont dans ce cas-là mis dans une liste, sinon la liste ne va contenir qu'un seul morceau. Show Clouds Item, en gros si j'ai des morceaux sur iCloud et que j'utilise iCloud, eh bien je peux les visualiser, sinon je peux décider de ne montrer que ce qui est en local. type je peux particulariser. Et puis un prompt qui va être un message que je peux spécifier et qui apparaîtra au niveau du picker. Et puis la rétroaction va se faire via un MP Media Picker Controller Delegate. Et bien évidemment, il faut positionner le délégué. Le MP Media Picker Controller Delegate, ben, euh, ce n'est pas très compliqué. Il y a deux méthodes. Hein, vous avez déjà vu ce genre de choses. Il y a je sors en ayant sélectionné des éléments et je sors sans avoir sélectionné d'éléments. Là, vous avez ici les méthodes en Swift, en Objectif C, pardon, et ici en Swift, pareil, en dessous. Donc l'usage est extrêmement trivial. Ça ressemble exactement à ce que vous avez déjà vu pour les euh, image pickers et pour les personnes pickers. Alors en guise de conclusion, ben, vous voyez que c'est finalement pas si compliqué que cela. Euh, L'idée, c'est que je vous rappelle, c'est dédié à la lecture d'une liste de morceaux. Hein, le MP Media Player Controller. Euh, donc vous récupérez les morceaux dans la partie iPod du terminal et ensuite vous naviguez et puis euh, il y a à la fois la partie gestion de la lecture du son et puis la partie construction de la liste des morceaux qui vont être lus, soit sous forme de requête que vous faites, toujours sur la partie pod, soit sous forme d'accès à la bibliothèque de musique. Donc c'est deux manières de constituer une liste. Alors bien évidemment, il faut importer MediaPlayer, MediaPlayer.h, je crois que j'ai déjà dit dans une autre séquence, de cette manière là ou en Swift Media Player. Et puis à ce moment là ben, vous avez de quoi constituer une liste de morceaux à jouer dans votre application. Alors une chose quand même très importante c'est que la déclaration s'est renforcée dans iOS 10 a priori et en particulier il y a une autorisation d'accès qui est requise. C'est implicite mais j'ai observé que ça ne fonctionnait pas si vous ne le faisiez pas. Et les mécanismes se font à la manière de l'appareil photo, biotech, d'image, du micro ou de la géolocalisation sauf que dans la géolocalisation vous avez une méthode explicite. En fait ça se fait en ce sens que dans le info.plist vous devez remplir, enfin, associer une chaîne de caractères qui va être un message d'explication de pourquoi vous accédez à euh, la bibliothèque d'images euh, derrière la clé qui s'appelle NS Apple Music Usage Description, qui en fait va devoir être insérée. Si elle n'est pas insérée par exemple, le Media Picker ne va pas fonctionner. Ça je l'ai euh, expérimenté. Donc tout se passe, il ne se passe rien. C'est un peu déroutant. Euh, donc euh, bon, avec un peu d'habitude, ah tiens, tiens, ils ont renforcé euh, le contrôle un peu partout. Alors on cherche dans, les, dans le Fantastic Manual. Donc, ah ben oui, voilà, il y a bien une clé nouvelle à intégrer. Euh, et puis euh, je pense que dans les requêtes euh, également, euh, ça devrait euh, être le cas. Je n'ai pas, pas eu le temps d'essayer. Mais à mon avis, si vous récupérez les morceaux via une requête, il se pourrait qu'également, il râle si cette clé n'a pas été euh, rentrée dans le info.plist. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.